Alors, on va faire une première approche concernant le pop-rock. On va imaginer que vous êtes dans un groupe de pop-rock avec euh, donc tous les instruments euh, importants, donc la, une, une batterie bien rock, une basse avec beaucoup de graves, on va dire, deux guitares électriques, euh, une guitare acoustique, enfin vraiment la totale, et vous, vous êtes au clavier. Alors, une guitare rythmique, on va dire, électrique rythmique, une guitare solo, voilà, un chanteur, et vous, vous êtes au clavier. Et je vais vous montrer une astuce, donc, dans une grille donnée, alors imaginons que euh, tout le monde joue la, la grille, là, que je vais vous donner, hein, avec l'instrumental que, euh, euh, que vous allez pouvoir écouter, et vous allez pouvoir vous entraîner dessus. Et en fait, vous, vous allez juste apporter euh, une coloration, une ambiance, et euh, vous allez vraiment apporter un liant qui va euh, vraiment amplifier euh, l'émotion du, du morceau. Euh, on va imaginer donc que le groupe joue vraiment les accords euh, tels qu'ils sont écrits, avec euh, pour chaque accord la fondamentale, la tierce, euh, euh, au moins ça, <rire> et la quinte, on va dire, qu'on ait vraiment déjà le, toute l'harmonie. Et vous, vous allez juste faire un travail de coloration. Euh, pour ce faire, alors déjà c'est un morceau en fa majeur. Euh, la grille donc c'est euh, fa majeur, sol mineur, fa basse de la. Ré mineur Ré mineur basse Do ou euh, Fa basse Do on pourrait dire aussi Si bémol majeur ensuite euh, c'est un... en fait là j'ai fait un Si bémol basse de Do ce qui nous fait en fait un Do 7, euh, Sus 4, euh, 9 on peut dire Do 7 et puis Fa ensuite euh, j'ai fait Si bémol et Si bémol mineur et je reviens ici, sur Fa. Ce qu'il faut savoir pour les morceaux pop-rock, c'est que généralement, on reste vraiment dans les accords d'une tonalité. Au niveau du quatrième degré, à la fin, ce que j'ai fait, je l'ai minorisé. J'ai fait un, une cadence plagale avec le quatrième degré mineur. Donc en fait, l'astuce euh, va consister à euh, uniquement jouer les notes euh, Fa, Do, Fa. Qui sont en fait la, le premier degré de la gamme, le cinquième degré. Et là, j'ai redoublé le premier degré. Ce sont des notes passe-partout. On pourra même jouer ici, à la limite, avec euh, la seconde. On pourra agencer ça comme ceci aussi. En fait, là, j'ai fait donc euh, le cinquième degré, fondamental, cinquième degré. On va, on va faire comme ça. On pourra même aller jusqu'à la tierce. Euh, et en fait, ces trois notes-là vont être passe-partout. Euh, et donc, on va pouvoir euh, le jouer pendant tout le morceau. Euh, donc, au niveau du son, généralement, ce qui passe bien, ce sont des nappes. Alors, on peut aller euh, chercher des sons, euh, on peut aller travailler le son un petit peu, euh, mettre plus de reverb, mettre des, euh, des effets un petit peu. Bon, Là, on va le laisser comme ça. On peut, à limite, mettre un son, euh, ce qui passe bien aussi, c'est euh, un son d'orgue, par exemple. avec euh, la vitesse ici là du du leslie alors je vais prendre le premier son et en fait au niveau de la main droite ce qui est génial c'est qu'on va pouvoir avec cinq notes euh, cinq euh, jouer cinq notes passe partout en fait et être très créatif dans notre, jeu, dans notre jeu. Et en même temps, ce qui est génial, c'est que tout ça, ce sont des outils qui sont très simples et efficaces. Voilà. Ces cinq notes, c'est tout simplement la gamme pentatonique majeure. Donc, cinq notes. La gamme pentatonique, c'est euh, un premier degré, un second degré, une seconde, hein, une tierce, une quinte et une sixth. Et on va pouvoir improviser là-dessus, pendant tout le morceau, et être très créatif. Euh, uniquement, donc, avec ces trois notes ici et ici notre gamme pentatonique voilà donc on va le faire sur l'instrumental et puis ensuite vous pourrez donc vous entraîner à faire cela donc je vais jouer mes trois notes et là je n'ai pas besoin de bouger chaque note va avoir une fonction harmonique suivant l'accord que l'on joue c'est vraiment passe partout donc il n'y a rien à faire on peut boire le café à la main droite et donc on va jouer maintenant la gamme patatonique 5 notes très simple